donc c'est la deuxième fois que cette vidéo parce que j'étais coupé un peu par ma colocataire donc je la refais comme ça donc euh, à la base de déchu ils ont sorti un deck euh, pété donc j'ai acheté trois fois donc euh, je pense que ça va être pas mal on va commencer par les jetons Alubert le dogdomatique la vertueuse Vastal Brigade. Ecclesia l'exilé. Albaz l'obscur. Fusion. Miro Arjade, le dragon de la lame de glace. Oui donc je, je, je vais garder des cartes rares. À part si quelqu'un veut m'a les trois decks, euh, voilà. Mais j'ai gardé les cartes rares pour les mettre dans le trait binder. Lubellon, le dragon de Envasé. Albion, le dragon marqué. Sprint, le dragon Pfeiffer. Brigand, le dragon de la gloire. Titanic Glad, le dragon de des cendres. Dommage qu'il n'y ait pas d'attribut feu parce que sinon j'aurais pris pour mon deck. Amépée, l'adoré. Kit Springand. Magie Bête, Pardon merc courrier mer -mer pardon, très Brigade. Donc celui-là, je vais le garder pour mon deck Lyricique. Voilà, tout simplement. Omni de Dragon Broteur. Illusionisme des Fées, qui est sorti en commune. Ogre Fantôme de Lapin de Neige. Prêtre invocateur. Veilleur de la magie du dragon. Seigneur des étoiles Cypher. Donc cette carte a été sortie en rareté et je pense que vous allez vous jeter sur ce deck une fois que vous saurez qu'il y a cette carte en commune. Dragon noir et faux serpent. Toujours. Dragon blanc d'Estrie du Vouvre. Faux artefact. Redian Kenju multidimensionnel. Donc très fort, le deck hein. Les Levianir, le dragon de Kiao, pareil, c'est une carte qui a été recherchée, il est a en commune. Roi du tonnerre, le keju d'éclair. Donc ça, ça va être très fort dans. ça peut être très fort dans le deck tonnerre. Dragon sombre métallique aux yeux rouges. Dogmatica, fleur de lys, l'adoubé. Albion, le dragon obscur. Albaz, le déchu, notamment. Toujours, euh... Après, on va passer aux cartes magiques. Fusion du marqué. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Donc je trie équiperait. Hein, appelé par la tombe. Pour de l'extravagance. Qui a été recherché aussi et qui ne l'est plus. Sarcophage doré. Ouais. Et dire que quand elle est sortie cette carte, elle vaut 999 euros. Et là, elle est sortie en commun. Fusion alternative. Usine de recyclage de fusion. Je n'avais pas vu ça, vous voyez. Portail de fusion. Lien du marqué. Marqué en blanc. La perte du marqué. Châtiment du marqué. Épée du marqué. Réveil du dragon. Barrière dimensionnelle. Oui, ça peut toujours être utile. Il ne peut y en avoir qu'un. Carte piège qui est très efficace. Point d'avertissement. Donc voilà. Retour au front pas mal aussi fusion nécro c'est un deck fusion donc ça m'étonne pas jugement du marqué et enfin cri du marqué voilà voilà pour ce petit deck donc bien sûr on a la boîte 1 hein. je vous montre c'était ce deck de structure avec le terrain en plastique voilà et avec les combos alors ce qui, je trouve que ce qui est dommage c'est qu'ils font plus le petit livret de règles dedans parce que notamment j'aurais besoin d'un livret de règles assez récent donc c'est... Euh... Je crois que c'est le dernier qui est sorti, c'est quand le lien, le monstre lien, le premier deck de structure monstre lien. Voilà, où il y a un petit livret de règles dedans, qui expliquait comment on invoquait les monstres rituels, comment les, les monstres fusion, comment les monstres effets, les monstres non effets, les monstres à sacrifice, voilà. Donc voilà. Donc je vais bien garder les cartes rares pour mettre dans le trade binder parce qu'il est un peu vide, hein. Euh, ce mois-ci, je ne sais pas si j'ai sorti le Threadbinder ce mois-ci, mais euh, voilà, il y en aura, alors le Trade Binder du mois de mai sera un peu en retard parce que je dois recevoir les Ghost on, Ghost on the Path 2, donc euh, je vous ferai un petit récapitulatif des 5 boîtes que j'ai commandé, voilà. Et bien sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça va aller. Et sur ce, ciao tout le monde. N'oubliez pas de liker, commenter à, et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et, euh, et voilà. Allez, ciao! Et tu es prêt à jouer, des qui tu veux, quand tu veux, dans oh. le monde entier Allez. Tu veux tenter ta chance, fais bien vous l'aider